Je m'appelle Antoine. Alia. Paul. Clément. Mariam. Peter. Entrepreneur. Entrepreneur aussi. D'être développeuse, oui. Ce serait ingénieur machine learning. Développeur data en IA. CTO sur InfineTech. Euh, C'est l'avenir, en fait. C'est toutes les opportunités qu'il y a avec euh, les changements technologiques euh, du moment et euh, tout ce qui est surtout les datas à récolter et euh, à traiter. J'adore, on peut faire tout, tout ce qu'on veut. Le champ des possibles, il y a tout à faire, tout à voir, tout à inventer. Par rapport au marketing, être proche du client avec euh, des outils qui sont vachement innovants, qui sont mieux qu'avant et euh, je pense qu'on peut rassembler beaucoup de gens avec ça. Elon Musk. Steve Jobs. Steve Jobs. Ministre de l'éducation. <rire> Elon Musk, visionnaire. Bill Gates, sûrement pour tout ce qu'il a pu faire. Wow. Ouais. Wow. Python. Python. Python. Python. Chaton. Chaton, Chaton Miao oh. <rire>